À quoi jouaient-ils quand ils étaient petits Quand elles étaient petites, les filles du quartier aimaient sauter à la corde. Quand il était petit, Arnaud jouait à cache-cache avec ses voisins. Quand elle était petite, mon amie Valentine jouait souvent avec des poupées. Quand ils étaient petits, Ali et son frère Omar jouaient au billes. Et toi, à quoi aimais-tu jouer